Ben, je me dis Jean-Michel Boris, retraité, ex-directeur artistique de l'Olympia, 46 ans de vie sur les planches de l'Olympia et une passion avant tout, l'Olympia et les artistes qui passent à l'Olympia. Moi quand j'ai vu l'envol du pingouin, je me suis trouvé dans un univers qui me touchait, qui me bouleversait, qui me faisait rire terriblement. C'était un, un univers d'humour qui m'allait qui complètement. Je suis heureux qu'il y soit au mois de juin de cette année. Et j'irai l'applaudir. Ah ben bah oui, je veux être là. C'était une date trop importante pour moi.